Bonjour, c'est Cédric. Nous allons voir pourquoi nous devons mettre une résistance pour alimenter une LED avec une pile 9 volts. On va pouvoir aborder la loi des mailles, la loi des nœuds et également les datasheets d'une LED. Ça pour Prenons le schéma suivant. Il est composé d'une alimentation de 9 volts, d'une résistance, d'une LED et d'un interrupteur. Positionnons nos points de mesure. A, B, C, D et E. L'alimentation est linéaire et continue. C'est une tension de 9 volts. Donc UAD est égal à 9 volts. Cette tension, nous la retrouvons sur UCD. Pourquoi Parce que UBC, la tension aux bornes d'un fil est toujours égale à 0 volt, et la tension aux bornes d'un interrupteur fermé, c'est très important, est également à 0 volt. Donc UAD est égal à UAB plus UBC plus UCD, donc nous avons bien UCD qui est égal à UAD. Zoomons sur la résistance et la LED. Opposition mon point, et nous savons que la tension maintenant aux bornes de ce duo est égale à 9 volts. Nous ne connaissons pas la tension aux bornes de la résistance, et nous ne connaissons pas la tension aux bornes de la LED. Enfin, jusqu'à présent. On va voir pourquoi. Quelle est la tension aux bornes de cette LED On va se fier au datasheet. Le datasheet nous indique toutes les caractéristiques importantes de la LED, et notamment la tension de seuil. Ici, la tension de seuil est indiquée à 1,85V. On remarquera que la tension minimum n'est pas indiquée. Tout simplement, on peut faire varier la tension entre 0V et 1,85V. Si vous dépassez légèrement la tension de 1,85V, une valeur maximum est indiquée par le datasheet. Là, c'est 2,5V. Il ne faut surtout pas dépasser cette tension, car vous dégraderez la LED. À gauche, vous avez une condition. Là, c'est IF. En fait, le courant imposé par la tension de seuil. Donc, si nous appliquons 1,85V, nous aurons également un courant de 20 mA. Il faut qu'on s'arrange pour qu'on ait un courant de 20 mA. Et qui va remplir ce job Ça va être la résistance. La résistance va remplir deux jobs. Limiter le courant qui traversera la LED et limiter la tension aux bornes de la LED. Reprenons notre schéma. Nous connaissons la tension globale qui est égale à 9 volts. Nous ne connaissons toujours pas la tension en borne de la résistance, mais maintenant nous connaissons la tension aux bornes de la LED. Il suffit de faire une soustraction et nous obtenons une valeur de 7,15 volts aux bornes de la résistance. Maintenant, pour connaître la valeur de la résistance, nous allons appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm met en pratique trois valeurs, U, I et R. U étant la tension, R la résistance et I l'intensité. La formule, c'est U est égal à RI ou R est égal à U sur I. Là, en l'occurrence, c'est cette formule qui nous intéresse. Car nous connaissons la tension et nous connaissons l'intensité. Si, si, rappelez-vous, dans le datasheet, on nous indique une intensité de 20 mA. Nous n'avons plus qu'à mettre en œuvre cette formule, R est égal à U sur I donc 7,15 sur 20 mA est égal à 357,5 ohms. La valeur de 357,5 ohms n'existe pas. Nous nous basons sur des séries grand public E24. Il existe d'autres séries mais qui ne sont pas destinées au grand public. Donc on va se contenter de la série E24. Et dans le E24, la valeur qui se rapproche de 357 est 360 ohms. Je vous conseille toujours de prendre la valeur supérieure au calcul que vous avez effectué. C'est parti, on va chercher une résistance. Résistance mon bonhomme. Voilà. Maintenant que nous avons une résistance de 360 ohms, nous allons vérifier que le courant que nous allons faire traverser dans la LED ne dépasse pas 20 mA. Bah ben oui, parce que c'est pas tout à fait la valeur que nous avons calculée. Donc on va quand même se méfier et voir si c'est bien l'intensité qui correspond au maximum que le datasheet nous indiquait. On va toujours employer la loi d'Ohm, et cette fois-ci, on veut connaître l'intensité. Donc une petite opération algébrique, et on a I qui est égal à U sur R. Et nous trouvons la valeur de 18, je 18,89 mA. Je le fais de tête. Ce qui est tout à fait acceptable, vu que nous devions limiter le courant à 20 mA. Regardons maintenant en animé ce que ça donne. Nous retrouvons notre schéma avec l'alimentation de 9 volts, la LED et la résistance. Nous mettons en route le schéma. Nous avons bien un courant de 19,9 mA qui traverse la résistance et la LED. Et la tension aux bornes de la LED est bien égale à 1,85 85 Si nous alimentons directement une LED sans résistance, que se passe-t-il Nous retrouvons la tension de 9 volts de la pile aux bornes de la LED. Déjà, erreur fatale, nous dépassons les 25 volts que le data sheet nous conseillait. De surcroît, une intensité qui traversera la LED n'est pas limitée. Donc nous aurons une intensité qui sera beaucoup trop élevée. Donc, on veut alimenter une LED, on n'oublie pas de mettre une résistance. Pour calculer la valeur de la résistance, c'est la formule R est égal à UALIM moins ULED, divisé par IF, qui est le courant qui traversera la résistance et la LED. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être là, là, là, là, je ne sais pas où je vais la mettre, Et je vous dis à bientôt, bye